ma moitié, même ses moins de de relations. de on, on moins de monde. À de Nous sommes de plus en plus nombreuses à qui Il pas de nous avons décidé d'endosser fièrement une responsabilité de plus, une responsabilité fantastique. fantastique, celle de réveiller les consciences contre tous les mépris, l'urgence sociale, écologique, démocratique et de plus en plus féministe, nous les grandes gagnantes, cause les grincheuses les coincées, les rosies, les colles, on se lève, on se bat et on se aparición la Es la violación Y la culpa no era mía